Y a-t-il quelqu'un, peut-être que tu es, tu es peut-être à la maison, peut-être tout seul avec le Saint-Esprit quelque part. Peux-tu te joindre, peux-tu te joindre à cette, à cette manifestation d'action de grâce qui s'exprime par des cris, par des acclamations, même par des danses, par des sons. Peux-tu te joindre à nous pour faire monter vers le trône de Dieu, un parfum de bonne odeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alors bien aimé, avant de prendre place, nous voulons faire une chose. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la grande famille. Qui à travers le monde, les nombreuses églises connectées. Là, il y a plus de 71, 70 églises qui sont connectées. Euh, avec nous aujourd'hui, voilà les noms, depuis on ne peut pas tout citer mais on peut acclamer, on peut acclamer, si tu ne cites pas alors acclame, alléluia, les églises ICC de France, en Europe également, euh, dans la Caraïbe, en Guyane, en Amérique du Nord, en Afrique, voilà on acclame le Seigneur pour cette grande famille qui grandit, qui grandit, une semaine après semaine, mois après mois, année après année, Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, bien aimé, comme... Comme vous, le, comme vous le savez, comme vous le savez, comme vous le voyez aussi, euh, notre cher pasteur principal n'est pas encore là. Il se trouve encore en RDC République démocratique du Congo, où il se passe là-bas depuis une dizaine de jours des choses extraordinaires, opérées par la main même de Dieu à travers son serviteur, notre pasteur Ivan. Alléluia. Amen. Ils sont partis avec euh, Pasteur Maud, avec Maman Maud. Et il euh, euh, y a quelque chose voilà, que je voulais, que je voulais euh, vous, euh, vous annoncer. Bon, Vous le savez déjà. Il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire et que Dieu va accentuer à travers l'église ICC dans ce pays qu'on appelle la RDC. Amen. Alléluia. Mais, mais il faut être conscient des choses. Il faut être conscient des choses. Paris. Paris, c'est clair, Paris, c'est la capitale de la francophonie, tu peux dire « Amen okay? ». Mais là-bas en RDC, il y a une ville qu'on appelle Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde. Voilà. Même si le français de tout le monde n'est pas tout à fait excellent, hein? mais c'est quand même la plus grande capitale francophone du monde. Ça veut dire que cette ville compte, que quelqu'un dise Amen. Et comme le Seigneur nous a, nous a, nous a engagés, pour, pour gagner la francophonie, on ne peut pas passer à côté de, de ce pays. Alléluia. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, l'église ICC, d'abord je parlais du, du Katanga, c'est la, la, la région au sud du pays. L'église ICC de Lumbumbashi est ouverte. Elle est ouverte depuis, depuis euh, en tout cas, la, la semaine dernière, c'était un séminaire officiel d'inauguration avec le pasteur Ivan. L'église est ouverte à l'Umbashi. Donc pour toutes celles et ceux qui habitent au Katanga, qui habitent dans cette ville ou bien qui vont se rendre dans cette ville, veuillez noter que l'église tient donc un culte dominical tous les dimanches de 9h à 11h30 et ça se situe dans l'immeuble Hypnose. C'est pas moi qui ai pris le nom, c'est comme ça. L'immeuble Hypnose, la salle Mahadini. Voilà, Mahadini. Amen. Donc, si vous êtes dans la région donc, de Lubumbashi, si vous avez de la famille, peut-être que vous vivez ailleurs dans le monde et vous avez de la famille à Lubumbashi, donnez leur l'information. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire à travers l'Église Impact Saint Chrétien à Lubumbashi. Amen. Et pour Kinshasa également, Kinshasa. Si vous ne le savez pas, cette semaine, c'est vrai que l'église existait depuis déjà euh, un, un, quelques, quelques temps. Mais cette semaine, ce vendredi, cette semaine, c'était le séminaire d'inauguration officielle. Amen. C'est le séminaire d'inauguration officielle. Et c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle nos pasteurs sont partis là-bas. Et je vous, je vous, je vous, je vous invite... Je vous invite, vous tous, voilà, qui, qui, qui habitez dans la région, bien qui connaissez des gens de vos familles qui sont là-bas, à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, de, de donner l'information que le Seigneur est en train de commencer de faire quelque chose à travers ICC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres églises, il y a beaucoup d'églises à, à, à Kinshasa, mais aussi beaucoup de monde à gagner. Amen. Donc ICC ne vient pas pour euh, faire de l'ombre à qui que ce soit. Oh là là, non. ICC vient, comme a dit le pasteur Ivan cette semaine, vient comme renfort dans le champ missionnaire de Kinshasa. Amen. Et lorsque nous venons par la grâce de Dieu comme renfort, nous venons avec les grâces spécifiques que Dieu nous a données, avec les manières de faire que Dieu nous a données. Amen. Avec la force aussi et la détermination, la foi que Dieu nous a donnée. Et avec euh, les autres, nous allons par la grâce de Dieu gagner gagner gagner un maximum d'âmes pour le royaume de Dieu. Donc l'église l'église se trouve au numéro 4449, ça va s'afficher 4449 avenue de la Libération. Donc c'est l'ex avenue du 24 novembre pour ceux qui connaissent et c'est dans la commune de Kasavubu et c'est en face de l'entrée de Kin Oasis. Voilà, c'est en face. C'est comme ça souvent en Afrique, on a des repères. En face de l'entrée de <rire> en face du cinéma Vogue, en face de ce voilà, en face de Kin Oasis. Amen. Donc voilà, euh, la, salle, la salle, a été aménagée. Peut-être que certains sont déjà passés par là, mais sachez qu'il faut repasser. Faut repasser, que quelqu'un dise avec moi, il faut repasser. Faut repasser la salle a été totalement changé, aménagé, euh, agrandi pour accueillir un maximum d'hommes et de femmes qui ont soif de Dieu et qui ont soif d'une transformation à, à, à travers le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, communiquez, communiquez, vous qui avez de la famille là-bas, communiquez l'information, chaque dimanche, ICC Kinshasa, donc il y a deux cultes, le premier culte à affiché, voilà, 7h30 jusqu'à 9h30 et le deuxième de 10h à midi et demi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers l'Église ICC Amen Voilà, je pense qu'on peut faire mieux que ça encore, mieux que ça. Amen, amen, amen. Juste encore une chose, avant de vous asseoir, nous ne pouvons pas continuer sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le séminaire que nous avons eu, le séminaire de deux jours, que nous avons eu cette semaine, avec notre bien-aimé, le pasteur Grégory Toussaint. Amen. Non, on peut faire mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour son serviteur. Je sais que tous ceux qui ont connecté à cette parole ont reçu quelque chose. Une compréhension, quelque, une, une compréhension particulière de l'onction générationnelle. Et quelqu'un qui comprend ça, il comprend qu'il ne peut pas faire sans. Amen. Tu ne peux pas faire sans. Tu te débattes tout seul avec ta propre onction, mon ami. Ça ne marche pas. Il y a l'onction générationnelle. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à prendre place maintenant, et en prenant place, si ce n'est pas encore fait, de saluer votre voisin de gauche, de droite, hein, parce que tu ne peux pas passer deux heures, deux heures et demie quelque part sans saluer la personne qui est à côté de toi. Amen. Merci Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, nous voulons continuer, n'est-ce pas Nous voulons continuer sur euh, notre lancée. Nous avons vu la semaine dernière, euh, Donc nous sommes en train de voir la manière dont notre lumière doit briller. Il y a une manière de briller. Donc le titre de mon message, c'est juste la deuxième partie. C'est « Voici comment ta lumière doit briller ». Que quelqu'un dise « Amen ». Ok Donc nous allons poursuivre. On reprend notre texte, notre texte de base, notre texte de référence, c'est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Et, et une fois encore, je vais... Je vais, je vais lire avec la version 8 secondes et avec la version Summer, Et nous allons combiner ces versions pour avoir encore plus de relief dans cette parole. Donc il est dit, c'est Jésus qui parle, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Dis avec moi « Je suis la lumière du monde ». Amen. Ça c'est ce que nous sommes appelés à être. C'est notre vocation. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Donc il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Et la version du semeur, on va lire le même texte avec la version du semeur, la Bible du semeur. Et donc il est dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. » « Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » C'est ainsi, c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a une manière. Jésus est en train de dire « C'est ainsi que votre lumière doit briller. » C'est ainsi. Et quand il dit ça, ça il, est en train, il est en train de dire qu'il y a plusieurs manières de briller, mais c'est de cette manière-là que nous devons briller. Il dit donc « C'est ainsi » que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah, bien aimé, excusez-moi, mais là ça va pas. J'ai un écho, ça me dérange. S'il vous plaît. Amen. Alléluia. Donc si on prend la combinaison, comme on l'a fait la dernière fois, la combinaison de ces, de ces deux traductions, ça va donner le texte suivant. « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, elle n'échappe pas au regard. » Il en est de même d'une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, au contraire. On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, le bien que vous faites, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia Amen donc comme nous avons dit la semaine dernière, Jésus ici est en train de nous révéler de manière claire et de manière limpide le pourquoi tu dois briller. Jésus est en train de t'expliquer, de nous expliquer pourquoi nous devons briller, pourquoi, quel est le but derrière. Parce qu'il y a un but, c'est pas juste briller pour briller. Lorsque on parle de briller... Le Seigneur, nous, par son esprit, nous a conduits, avec la méga-impact conférence, à aborder le thème de briller. Amen. Mais il faut comprendre, on est en train de voir comment briller, mais il faut comprendre quel est le but. Parce qu'il y a le comment et il y a le pourquoi, que quelqu'un nous amène. Et le pourquoi, le pourquoi, chacun de nous doit être conscient du pourquoi. Parce que tu ne peux pas chercher à briller sans comprendre le pourquoi. Ce n'est pas briller pour toi-même. Ce n'est pas briller pour qu'on dise que ah oui, tu as la tête. Que ah oui, tu es le premier. Que ah oui, Dieu t'a élevé. Que ceci, cela. Non, ça, c'est pas... pas c est, c est, c est, c est, il faut comprendre le pourquoi. Tu ne dois pas briller juste pour briller. Tu dois briller pourquoi. Parce que Dieu veut sauver un maximum d'hommes et de femmes sur la terre. C'est ça la raison. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué qu'en fait, le Seigneur Jésus veut que toi et moi, que ton voisin, ta voisine, nous tous ensemble, nous rendions Dieu visible. Il y quelqu'un, rend Dieu visible. Il y quelqu'un, brille pour rendre Dieu visible. Bon, maintenant tu sais à qui tu dois parler, hein? tu vois, parce que l'autre là, il... Tu sais, il y a une connexion maintenant avec... Hein? Voilà, il n'y a pas de problème. Maintiens cette connexion. Alléluia. Voilà. Jésus a dit, dans Jean, chapitre 14, versets 8 à 11, quand on lui a posé la question, Philippe lui pose la question, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »« Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Bon, déjà, même la question, c'est un peu bizarre. Jésus est là, tu lui dis, « Montre-nous le Père, et puis ça nous suffit. quoi. » C'est-à-dire que toi, bon... bon c'est un peu... Bon, vous comprenez, non « <rire> Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu philippe celui qui m'a vu a vu le père alléluia celui qui m'a vu a vu le père et ce que jésus veut c'est que lorsque quelqu'un te voit il voit aussi dieu le père alléluia il ne voit pas il comprenait pas philippe et les disciples ils eux ils voulaient voir dieu ils voulaient voir dieu comment dire avec leurs yeux ils voulaient le voir le voir physiquement mais Jésus est en train de dire, mais en vérité, vous n'avez pas besoin de voir Dieu de vos propres yeux. Si vous voyez quelqu'un qui brille de l'éclat de la gloire de Dieu, à travers les œuvres qu'il est en train de faire pour le compte de Dieu le Père, en fait, vous êtes en train de voir le Père. C'est ce qu'il dit. Il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. C'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire que toutes les œuvres que je fais, en fait, elles sont approuvées, validées, sponsorisées par le Père. Et donc, il dit au verset 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et quand il les regarde en disant ça, il voit encore qu'ils sont incrédules. Parce qu'il regarde Jésus, mais il ne voit, voit pas le Père. Il dit, ah, le Père. Et donc, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, croyez du moins, c'est-à-dire au moins croyez à cause des œuvres. Amen. Au moins croyez à cause des œuvres. Croyez à cause des œuvres. Alors, il est en train de révéler en fait un secret. Il est en train de dire que les œuvres vont pousser les gens à croire. Oh. Jésus insiste sur l'importance des œuvres. Et on a expliqué la dernière fois que la plupart des incroyants, la plupart des païens, la plupart des incroyants, lorsque l'on discute avec eux, ils ont souvent les mêmes phrases. Ils disent, prouve-moi que Dieu existe, prouve, prouve-nous que Dieu existe. Et souvent ils disent, si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il autant de misère sur la terre Pourquoi y a-t-il autant d'injustice Pourquoi y a-t-il autant de souffrance Pourquoi y a-t-il autant de guerre C'est une question qui revient souvent, n'est-ce pas Souvent, ils disent ça. Si Dieu existait vraiment, alors pourquoi il y a tant de morts Pourquoi il y a tant de choses Pourquoi il y a tant de catastrophes En fait, ils sont en train de dire que, que comme on ne peut pas voir, voyez, on peut pas voir Dieu directement avec nos yeux, ils sont en train de dire que les œuvres qu'ils voient, les choses qu'ils voient sur la terre, ne leur, ne leur font pas croire que Dieu existe. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas Amen C'est ça parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et il en tire des conclusions. Donc le monde, les gens du monde, lorsqu'ils regardent autour d'eux et les œuvres qu'ils voient, et c'est quelles œuvres, quelles œuvres voient-ils Ils voient les œuvres de la puissance qui recouvre la terre. La Bible dit que, la terre, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin travaille, le malin est diligent. Oui, oui, oui, contrairement à plusieurs, le malin est diligent et il produit des œuvres. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que le fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du malin, pour détruire les œuvres du diable. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, qu qu'est-ce qu que nous avons euh, dit, qu'est-ce que nous avons compris déjà la semaine dernière, c'est que le, le royaume des ténèbres travaille et multiplie les œuvres des ténèbres sur la terre. Et comme les personnes pour croire, elles s'appuient sur ce qu'elles voient, elles ne croient pas en Dieu parce qu'elles disent, elles constatent que les œuvres autour d'elles sont des œuvres qui ne peuvent pas venir d'un Dieu qui a amour. Donc ils disent, Dieu n'existe pas. Et c'est là maintenant que Jésus nous dit que toi et moi, ton voisin, ta voisine, nous devons faire ensemble l'effort de briller, de multiplier les œuvres et en même temps de détruire les œuvres des ténèbres afin qu'il y en ait moins sur la surface de la terre et de multiplier les œuvres qui nous viennent de l'Esprit de Dieu afin que les personnes, en voyant ces œuvres se multiplier dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine, dans la vie de tous les chrétiens à travers le monde, que ces œuvres commencent à remplir le monde, remplir les pays et ils disent, il y a forcément un Dieu derrière ces ça Qu'il n'y pas d'ambiguïté. Qu'ils disent, non, forcément Dieu existe. Forcément Dieu existe. Alléluia. Que quelqu'un donne un bon Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous devons détruire les œuvres des ténèbres. Ça on le fait. On a, on, a, on a commencé à le faire. Et on va le faire encore plus que quelqu'un dise amène. Mais détruire les œuvres des ténèbres, ça ne suffit pas. Il faut aussi manifester des œuvres de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, au verset 10, il dit, regarde, Jérémie, regarde, et il te parle aussi à toi, puisque c'est un texte prophétique, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Que tu arraches, détruises, ruines et abattes quoi Quoi Les œuvres des ténèbres. Mais ce n'est pas tout. Parce que oui, tu détruis, mais il continue en disant, je t'établis aussi, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui, parce que détruire les œuvres du diable, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Pour que le monde croit, il, il faut réduire les œuvres des ténèbres au néant et il faut remplacer par des œuvres qui sont inspirées par notre Père Céleste. Et c'est ce que nous devons faire. Et donc ce texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5, versets 14, 15 et 16, il va nous révéler deux grandes, deux grandes choses fondamentales. La première, nous avons vu, la première c'est que Dieu veut t'embraser. Ou encore Dieu veut t'allumer. Parce que Jésus prend l'exemple, pour expliquer la manière dont nous devons briller, Jésus prend l'exemple d'une lampe. Ce n'est pas les lampes d'aujourd'hui, c'est les lampes de l'époque. Il prend l'exemple d'une lampe et il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. C'est-à-dire que Dieu veut t'allumer. Tu es comme une lampe. Dis avec moi, je suis comme une lampe. Alléluia. Qui doit être allumée. Dis avec moi, qui doit être allumée. Amen. Et c'est Dieu qui veut allumer cette lampe. Ok donc voilà, il y a deux choses. La première chose, Dieu veut t'embraser ou encore Dieu veut t'allumer. Dieu veut allumer la lampe que tu es parce que Dieu est un feu et il veut, il veut que tu sois en contact avec lui pour que toi aussi tu deviennes un feu. Et quand tu es un feu, tu es embrasé. Maintenant la deuxième chose, Dieu veut maintenant te positionner, c'est-à-dire il veut te placer. Et la position qu'il va te donner, c'est une position élevée. C'est pour ça qu'on dit souvent que « Dieu m'a élevé ». Amen Ou « Dieu veut t'élever ». Mais rappelle-toi ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que bon, pas, on peut dire élevé, mais le mot élevé, le problème avec le mot élevé, c'est que pour certains, ça fait naître une sorte de sentiment de supériorité ou d'orgueil dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas Quand on dit « oui, Dieu va m'élever ». Dieu va m'élever. Non, on a expliqué que, en fait, le bon terme, c'est plutôt Dieu va te placer ou encore Dieu va te positionner. Amen. Parce que Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la place, on la positionne. Et Dieu ne veut pas te positionner en bas, parce qu'il veut que tu puisses éclairer un maximum de personnes. Donc c'est normal qu'il t'élève, mais retiens que Dieu veut te positionner et non pas juste t'élever. Si tu me suis, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Et donc, et donc Dieu va t'embraser pour te positionner, pour que tu puisses briller, afin que tu multiplies les bonnes œuvres dans cette position élevée où tu brilles et que les gens, voyant les œuvres que tu fais, réalisent que Dieu est réel, que c'est Dieu qui est derrière les œuvres de ta vie et qu'il donne gloire à Dieu. C'est-à-dire, donner gloire à Dieu, c'est-à-dire déjà croire que Dieu existe. Tu ne veux pas donner gloire si tu ne crois pas. Donc, quand il dit « afin qu'ils donnent gloire », ça veut dire qu'ils sont amenés à croire que Dieu existe et à glorifier Dieu en donnant leur vie au Seigneur. Amen. Et donc, il y a une manière de briller. Dis avec moi, il y a une manière de briller. Parce que Jésus a dit « c'est ainsi que votre lumière doit briller ». C'est-à-dire, c'est de cette manière que votre lumière doit briller. Donc, nous avons commencé à voir la semaine dernière, euh, plusieurs choses qui vont nous permettre de briller exactement comme Dieu euh, le veut, comme Dieu nous le demande. La première chose, on, a, on en a plus ou moins parlé, c'est que tu dois te rendre, mon frère, ma sœur, tu dois te rendre inflammable ou encore allumable. Si tu me suis, tu dis Amen. Parce que Jésus a pris l'exemple d'une lampe. Il dit on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais avant, mais on la place. Mais avant de la placer, il faut d'abord l'allumer. Et qu'est-ce qui fait qu'une lampe est allumable Parce qu'il y a des lampes, on ne peut pas les allumer. Il y a des lampes, elles sont cassées. Il y a des lampes, on peut pas les utiliser. Donc la première chose, la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons nous rendre allumables. Que nos vies soient des lampes que Dieu peut allumer. Et pour ça, on a expliqué qu'il fallait que la lampe soit propre, que la lampe soit nettoyée. Et c'est là qu'on a parlé de la sanctification. Amen dis avec moi la sanctification parce qu'une lampe qui est sale une lampe qui est crasseuse en fait on aura du mal à l'allumer et même si on l'allume si elle est sale, son rayonnement ne sera pas aussi brillant il n'ira pas aussi loin que si elle est bien, bel et bien nettoyée alors ici bien aimé, si tu veux si tu veux briller comme Jésus a dit de briller tu dois comprendre que ça passe par le chemin de la sanctification. Tu peux pas dire, je vais briller, et puis en même temps, tu es encore dans des, dans des, dans des hauts, bas, hauts, bas, avec le péché. Tu es encore dans des péchés charnels, encore dans des choses compliquées, et puis tu dis que, bon comme je viens à l'église, et que Dieu est bon, ça suffit. Oui, Dieu est bon, il n'y a pas de problème. Dieu est bon. Mais sauf que Dieu veut faire de toi une vie qui est comme un filet qui, qui rattrape d'autres vies pour les sauver. Mais pour que ce soit efficace, il faut que tu sois une lampe nettoyée, une femme sanctifiée, un homme sanctifié. Et on a expliqué aussi qu'on ne peut pas allumer une lampe. Je parle des lampes de l'époque. On ne peut pas allumer une lampe s'il n'y a pas d'huile. Dis avec moi l'huile. S'il n'y a pas d'huile, on ne peut pas allumer. Parce qu'il faut qu'il y ait un combustible. Et donc il faut de l'huile. Et l'huile, dans la Bible, nous savons que l'huile représente la communion avec le Saint-Esprit. Donc, tu veux te rendre allumable par Dieu. Tu veux que Dieu allume la lampe que tu es pour la positionner. Tu dois te sanctifier et tu dois maintenir, tu dois connecter et maintenir avec l'Esprit de Dieu une communion quotidienne, une communion de tous les instants. C'est ça que représente l'huile. Et ce sont ce genre de personnes que Dieu va allumer, que Dieu va embrasser pour les positionner. Oh, donne un bon amen si c'est toi. Alléluia. Ensuite, naturellement, et je crois qu'on s'est arrêté là-dessus la dernière fois, ensuite naturellement, tu dois te laisser allumer par Dieu. Te rendre d'abord allumable, et ensuite te laisser allumer par Dieu. Tu dois te laisser allumer par Dieu. Avant de quitter ses disciples, Jésus, Jésus avait recommandé à ses disciples, ils étaient, euh, la Bible nous explique qu'ils étaient environ euh, euh, 500 il y avait 500, plus de 500 frères à qui Jésus est, euh, est apparu après sa résurrection. Et il leur a recommandé, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester en prière pour attendre l'embrasement du feu de Dieu à travers le Saint-Esprit. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, la plupart d'entre nous, nous savons qu'ils n'étaient pas 500, ils étaient 120, 120 qui ont reçu la visitation, qui ont reçu l'embrasement, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux semblable à des, à, des, à des langues, des langues de feu. Donc, ils étaient 120. Sur plus de 500, il y a 120 qui ont persévéré. Il y a 120 qui ont laissé, qui ont voulu être allumés par Dieu. Ils sont restés dans la prière, ils sont restés, il y en a plus de 380, on ne sait pas où ils étaient, mais il y a 120 qui ont persévéré jusqu'à être allumés par Dieu. Amen. Jusqu'à être visités par Dieu, à être embrasés par Dieu. Et je crois que c'est toi. Et je crois que c'est de toi dont il s'agit. Alléluia. Parce que Jésus a dit dans Acts chapitre 1 verset 8, il a dit mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que pour pouvoir briller jusqu'aux extrémités de la terre, il vous faut être embrasé par le Saint-Esprit pas simplement avoir le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire être né de nouveau, mais avoir le Saint-Esprit sur vous qui vous embrasse. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Et donc nous voulons continuer aujourd'hui pour dire que Jésus a dit au verset 15, il a dit, on ne place, on ne, on ne, on ne, met pas la lampe sous le boisseau, c'est-à-dire on la cache pas, mais on la met sur le chandelier. Et le « on », ma question c'est, le on, « on », c'est qui le on, « on » c'est qui Oh, vous n'avez pas la réponse. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui t'allume et c'est Dieu qui veut te placer. Donc le troisième point c'est quoi C'est que tu dois laisser Dieu te positionner lui-même. Tu dois laisser Dieu te positionner lui-même. Oui, c'est de cette manière. Jésus a dit « Voici la manière dont vous devez briller. Tu dois laisser Dieu te positionner lui-même. » Je répète jusqu'à avoir au moins dit Amen. Amen. Alléluia Tu dois laisser Dieu te positionner lui-même. La lampe ne se place pas elle-même sur le chandelier. On n'a jamais vu une lampe qui se déplace et qui va chercher à se placer sur le chandelier. Ça n'existe pas. Si une lampe fait ça, toi-même toi -même tu vas courir, tu vas sortir de la maison. Parce que ce n'est pas normal. Toi, la lampe qui se déplace, mais tu fuis. Non, c'est... C'est Dieu qui te place. Et ça, c'est quelque chose d'important. Tu ne dois pas te positionner toi-même, mon frère, ma sœur, parce que tu, as, tu sens l'appel de Dieu dans un domaine, tu sens l'onction, tu as été embrasé, et puis maintenant tu te dis, je vais maintenant me positionner moi-même. Je vais me positionner par mes propres moyens. Je vais me positionner moi-même. Non, non, non, non. Se positionner soi-même, c'est quoi C'est compter sur ton propre réseau. Pas sur Dieu. Mais compter sur tes propres méthodes, parfois même employer les méthodes du monde, les stratégies humaines, parfois même charnelles pour accéder au sommet. Quelqu'un me suit Quelqu'un me suit Voilà, il y a un nouveau poste de direction, un poste hiérarchique qui se libère. Hein et puis toi tu veux ce poste parce que tu dis « Dieu a dit que je serai la tête et non la queue ». Donc ce poste est pour moi. Il est pour moi. Et quand tu vois que ça, ça, la tendance ne va pas, c'est pas ton nom qui, re, qui ressort en haut de la de la liste, tu commences au lieu de prier, au lieu de, tu commences à, à parler mal de cette personne. Oh mais mais cette personne la dernière fois le dossier, elle avait très mal géré. D'ailleurs c'était moi-même qui avais repris le dossier. Tu as commencé à, mon ami, ça là c'est pas Dieu qui positionne. Non non, je dis ça, je dis ça, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Il va chercher à, à, à, à connecter à des, à des gens. À des gens. Il y a le fait que Dieu permette, hein, parce qu'il passe par des hommes pour t'élever. C'est Dieu qui permet, tu vois, les connexions. Mais il d'autres, c'est toi-même qui cherches la connexion. Tu cherches la connexion pour que cette personne-là, elle puisse te positionner. Et parfois même, c'est avec des compromis, hein. Bon, on ne peut pas rentrer dans des détails, mais parfois c'est sordide, hein. Et puis après, tu es, tu es positionné et puis tu dis Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait grâce. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a fait grâce. C'est toi-même qui t'es positionné avec des méthodes du monde. Bon, il faut arrêter là parce que sinon quelqu'un risque de quitter la salle ou de se déconnecter. Amen. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 14, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, quelqu'un veut chercher à, à, à, à, à, à s'élever, mon ami, tu seras abaissé. Alléluia Mais bien aimé, c'est sérieux. C'est pour ça que Jésus explique, c'est de cette manière-là que tu dois briller. Parce qu'il sait qu'il y a plusieurs manières, mais il dit, c'est de cette manière-là que tu dois briller. Regardez, Moïse, Moïse savait qu'il était appelé par Dieu il savait qu'il était appelé, il savait qu'il était appelé. Mais donc, il savait qu'il était appelé pour libérer le peuple des enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Il le savait, il le sentait dans son cœur, il le savait. Il y avait, ça bouillait en lui. Ça bouillait, bouillait. Bon, en tout cas, il le savait. Amen. Mais au départ, est-ce qu'il a laissé Dieu le positionner Vous connaissez l'histoire Est-ce qu'il a laissé Dieu le positionner non, il n'a pas laissé Dieu le positionner. Il a voulu se positionner lui-même. Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, uh -huh. Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Donc, il analyse d'abord la situation. Uh -huh. Et voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien il commet un meurtre. Il tue l'Égyptien. C'est même un assassinat parce qu'il a regardé. C'est prémédité. Il assassine un Égyptien et il le cache dans le sable. Ah Il sortit le jour suivant et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort Pourquoi frappes-tu ton prochain Et cet homme répondit Qui t'a établi chef et juge sur nous C'est-à-dire, qui t'a placé Qui C'est toi-même en tuant l'Égyptien là hein? Penses-tu me tuer aussi Comme tu as tué l'Égyptien Moïse eut peur. Mais dit certainement la chose est connue. Amen. Pharaon a pris, verset 15, Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et puis la suite c'est qu'il a passé 40 années, 40 années à, à, à être le berger de chèvres de son beau-père Gétro. Quelqu'un dise Amen ou Aïe Aïe, je ne sais pas. Il savait qu'il avait un appel, mais il a voulu se positionner lui-même. Il a voulu se positionner lui-même. Il a utilisé des méthodes. Il va tuer un Égyptien pour pouvoir avoir une crédibilité auprès de ses frères, les enfants d'Israël. Mais eux, ils n'ont pas accepté cette crédibilité. Il a dû donc quitter, ça sa mis une parenthèse dans le plan que Dieu avait pour sa vie. Et pendant 40 ans, il s'est éloigné de ce plan. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas il a voulu se positionner, mais on ne se positionne pas. Tu laisses Dieu te positionner. Comme par exemple Joseph. Joseph, à l'inverse de Moïse, s'est laissé positionner par Dieu. Comment En étant serviable. En étant serviable, en étant soumis. En étant au service de Potiphar, dans la maison de Potiphar. Et aussi en étant au service du chef de la, de la prison. Et c'est à partir de là que Dieu a permis qu'il soit positionné, tiré de là pour être positionné, premier ministre d'Égypte. C'est pas... Ce n'est pas Joseph directement qui a cherché à se positionner, mais c'est Dieu qui l'a positionné. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour Daniel, la même chose pour Daniel, qui n'a pas cherché à se positionner lui-même, autant de Nebuchadnezzar, autant de Cyrus, mais c'est Dieu qui l'a positionné. De la même manière aussi, David. David, qui aurait pu en finir, il aurait pu en finir définitivement avec Saül, parce qu'à plusieurs reprises, il pouvait éliminer Saül. Mais il n'a pas cherché à se positionner lui-même. Il a laissé Dieu le positionner. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur. Alors sur ce point, j'aimerais faire une remarque. J'aimerais faire une remarque très importante. Tu vois, pour te positionner, pour te placer, Dieu, Dieu te place toujours, toujours à travers, à travers un Père. Dieu te place toujours à travers un père. Je répète, Dieu te place toujours à travers un père, à travers des pères. Toujours. Toujours. Il y en a qui cherchent à se positionner eux-mêmes. J'ai l'onction, j'ai l'onction. C'est parce que tu as été embrasé que c'est suffisant. Dieu te positionne toujours à travers des pères. On a vu aussi avec, avec pasteur, pasteur Greg. Amen. Oui. Parce que, tu vois. Dans le ministère, par exemple, l'onction qui te positionne, l'onction qui te propulse et te positionne dans le ministère, c'est jamais ta propre onction. Je répète, l'onction qui te propulse ou te positionne dans le ministère, c'est jamais ta propre onction. C'est jamais, jamais ta propre onction. C'est l'onction du Père spirituel que tu sers qui te propulse. Ouais. Parce que la Bible dit, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parce que la Bible dit dans Psaume 127, verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » C'est-à-dire que on représente les enfants, les fils, comme des flèches. Et c'est le guerrier, c'est-à-dire le père, qui prend les flèches et qui les propulse. C'est toujours les pères qui propulsent les enfants. Oui, oui, oui, oui. Tu peux avoir l'onction. Parfois même tu peux te dire, moi quand je constate mon onction, l'onction de mon Père spirituel, j'ai plus d'onction. Mon ami, c'est même pas une histoire que tu aies plus d'onction ou, ou moins d'onction. C'est une histoire de propulsion. L'onction qui te propulse, c'est uniquement l'onction des Pères. Ta flèche, la flèche que tu es, elle peut être la plus ergonomique possible, la plus aérodynamique possible. Mais une flèche, même si elle est bien conçue, avec le bon matériau, avec la bonne ergonomie, la bonne aérodynamique, s'il n'y a personne pour la propulser, toutes ces grâces-là, ça ne sert à rien. Montre-moi une flèche qui peut se propulser toute seule. Montre-moi. Montre-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Jésus a dit « Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, c'est-à-dire, si vous n'avez pas servi les autres, qui vous donnera ce qui est à vous, ce qui vous est destiné personnellement Qui le fera Amen. Et dans Deutéronome, le Seigneur dit à Moïse, il dit, dans la loi de Moïse, il dit, honore ton père et ta mère. Deutéronome 5, verset 16, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que tu sois quoi heureux Dans le pays dans lequel l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire que tu arrives, tu, tu, tu puisses, en honorant tes pères, que tu puisses joindre et t'épanouir et, et, et resplendir dans ton canard en propre. Alléluia. Amen. C'est clair. Alléluia. Donc, ça, c'est valable, comme j'ai dit, dans le, dans le ministère ecclésiastique. Hein, c'est comme ça que c'est l'onction rappelle-toi, c'est l'onction d'Élie qui a propulsé Élisée dans son ministère oui ou non c'est l'onction, regardez même hein, c'est l'onction de Jean-Baptiste qui a propulsé Jésus dans son ministère pourtant Jésus, Jésus pour, pour, intrinsèquement il a eu plus d'onction que Jean-Baptiste c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une histoire de taille donc c'est une histoire du fait que ce sont les pères établis par Dieu qui propulse les enfants. Oui. Quand Jésus est venu pour commencer son ministère, il a commencé d'abord par passer par les eaux du baptême et il s'est fait baptiser par celui qui avait été établi par Dieu comme l'autorité spirituelle dans cette saison. Ce n'était pas Jésus, non, c'était Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a eu du mal à le baptiser. Parce qu'il a dit, mais il a discerné, mais c'est toi le Messie. Normalement, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est moi, moi qui dois te baptiser par toi. Mais Jésus a dit, non, non, non. Ils ont une discussion. Hein. Jésus a dit, il faut que nous fassions ce qui est juste. Et c'est là que la Bible dit que, du coup, après, Jean-Baptiste ne résista plus à Jésus. Et puis, il a baptisé Jésus. Ce qui a propulsé Jésus dans son ministère, c'est... Le Père que Dieu avait établi à ce moment-là, le Père spirituel, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Donc quand tu, vois des, quand tu vois des jeunes frères, des jeunes sœurs, non, moi j'ai l'accent des prophètes, prophétesse, prophète ceci cela, tout ça, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai de plus d'accent que vous. Mais non, non, mon ami, c'est c'est c'est c'est ok. Tu es la flèche la plus grande, la plus puissante qui existe la mieux taillée qui existe. Waouh Magnifique Formidable Et comment tu avances Tu avances dans ton couloir avec l'onction que Dieu t'a donnée. Mais pour pouvoir atteindre ton couloir, il faut l'onction des pères. C'est ça qu'on est en train de dire. Même Paul Même Paul C'est Barnabas qui a propulsé Paul. Actes chapitre 9, versets 26 à 27. « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, eux c'est qui c'est les disciples donc il venait de donner sa vie au Seigneur et puis il essaie de se joindre aux disciples mais tous le craignaient, pourquoi Mais parce qu'ils tuaient les chrétiens avant, tous le craignaient ne croyant pas qu'il fût un disciple verset 27, alors, alors Barnabas l'ayant prise avec lui le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait, avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc c'est grâce à Barnabas qu'il a placé, qu'il a positionné auprès des disciples que Paul maintenant a pu étendre son ministère. Pourtant il avait une onction déjà qui était là. Je sais que tu comprends, c'est pour ça que tu dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc ne cherche pas à te positionner toi-même. Ne cherche pas. Beaucoup, plusieurs, ont cherché à se positionner eux-mêmes. Ça ne peut pas marcher. Quand... Parce que Dieu sait où il doit te positionner. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la lampe qui dit « moi je vais être ici ». Non, c'est Dieu qui sait là où il va te placer. Parce que Dieu, c'est lui qui conçoit tout. Il sait là où il veut placer ton frère, il sait là où il veut placer ta soeur, il sait là où il veut me placer. Et le but de Dieu, c'est que notre lumière brille devant tous les hommes. C'est-à-dire que tout ce quadrillage de positionnement divin que Dieu établit, vise à ce que tous les hommes sur la surface de la terre soient, sous, soient éclairés par une lumière qui brille et qui sort de la vie de ses de, de enfants, au moins d'un de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit Amen donc, ensuite, ensuite la quatrième chose, c'est que tu dois chercher à briller dans chaque position où Dieu te place. Dis Amen et j'explique. Ouais. Tu dois chercher à briller dans chaque position où Dieu te place. Je dis chaque position, pourquoi Parce qu'en vérité, à un instant T, Dieu peut te placer dans différents, dans différents domaines, dans, différents, dans différentes dimensions. Il peut te placer à la fois professionnellement, il peut te placer à la fois au niveau euh, ecclésiastique, il peut te placer aussi à la fois au niveau familial, il peut te placer aussi au niveau social. Quelqu'un me suit Donc c'est plusieurs positionnements qui sont, peuvent se faire en même temps et Dieu attend que tu brilles dans chacun de ces positionnements. Amen Amen Ah oui, parce qu'il a dit que votre lumière luise. Donc quand Dieu t'a positionné, maintenant il faut que tu brilles. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'on les a positionnés, il ne oh. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a placé là. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette position. C'est Dieu qui t'a placé. Et maintenant, quand tu es là-bas, maintenant, toi, tu oublies que c'est Dieu qui t'a placé. Et puis, tu commences maintenant à gérer seulement tes propres choses. Alors que Dieu t'a placé pour un but. Et ça, n'oublie jamais. N'oublie jamais ça. Il y a des gens, on les a placés. Maintenant, quand on les a placés, oh, il ne il, il, il sait plus où, où se trouve l'église. On ne le voit plus à l'église. Il ne fait plus. Après, on peut comprendre... Que ton, temps, que, que, que ton temps est, est très pris par des obligations professionnelles, par des obligations euh, familiales aussi. Mais il y a une chose qui doit demeurer, c'est le service. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Alléluia Amen Non, non, il est positionné, c'est fini. Hein. Tu le croises tu le croises seulement dans le hall d'une gare, dans le hall d'un aéroport, tu dis « Oh, tu es encore vivant toi ?» Oui, oui, oui, ça va Parfois tu dis « ça va », mais tu sais que ça ne va pas, puisque il, il, parce puisque c'est parce qu'il est positionné que ça va. S'il n'a plus une relation avec le Saint-Esprit, mais ça ne va pas. Même s'il est positionné, même s'il fait des, le tour du monde. Quelqu'un me suit ou pas Parfois on pose la question aux gens, « Oh, ça, Comment ça va ça fait, ça fait six mois que tu ne l'as pas vu à l'église. Ça fait six mois que tu sais qu'elle ne va pas à l'église. Et puis tu lui poses la question, « Comment ça va ?» Moi je ne pose pas la question, « Je sais que ça ne va pas. » Ça ne va pas. Ça ne va, va pas comme ça devrait aller. Parce que la personne n'est pas en train de faire ce que Dieu a prévu qu'elle fasse. Amen et si la personne avait une relation avec Dieu, hein, alors le Seigneur allait la conduire à renouer avec la bergerie où Dieu l'a placée. Ouais, en tout cas, c'est clair et c'est net. Donc, bien aimé, c'est à toi de briller. Une fois que Dieu t'a placé, Dieu ne, fera pas, Dieu ne le fera pas à ta place. Lui, il te place et maintenant, c'est toi qui brilles. Amen. C'est toi qui brilles. Alors, oui, c'est Dieu qui va briller à travers toi. Mais c'est par lui que tu vas briller, mais Dieu ne brillera pas à ta place. C'est-à-dire que c'est à toi maintenant de briller. Et c'est là où tous les messages qui parlent de comment briller, tous les messages qui parlent de comment briller, c'est là qu'ils vont être importants tu briller par l'amour, il y a plusieurs manières de briller briller par la compétence, briller par la diligence briller par la générosité, par la libéralité briller par la foi il y a différentes choses, mais c'est toi qui dois briller maintenant, une fois qu'on t'a positionné, tu dois briller parce que la, la position que Dieu t'a donnée c'est uniquement pour briller dis-moi Amen dis-moi Amen et lorsque quelqu'un brille, ça se voit comment tu peux savoir que tu brilles Eh bien comment tu sais ben, tu le sais parce que ça se voit, quand tu brilles on commence à te demander conseil Si on t'a jamais demandé conseil Dans un domaine c'est dit que Excuse moi hein? Mais... Hein? Quand tu commences à briller dans un domaine On commence à, te, à demander conseil auprès de toi On cherche à te consulter Avant d'agir Et quand on, on te consulte On applique ce que tu as dit mm -hmm. On écoute ton avis on prend, on prend ton avis On considère ce que tu dis on cherche à savoir ce que tu penses. Quand quelqu'un brille dans un domaine, on cherche à savoir ce qu'il pense. Comment il agirait à notre place. Quand tu commences à briller, les gens commentent ce que tu fais. Les gens commentent ce que tu dis. Ça ne veut pas dire qu'ils commentent en bien. Hein? Ils peuvent aussi commenter en mal, mais ils commentent. Ah oui, quand tu vois des gens qui commentent, qui commentent, qui commentent. Ah oui, alors que toi, tu ne connais même pas la personne, ils commentent. Non, ici, si te critiquent, ils te critiquent, ils te critiquent. Mais c'est parce que tu es en train de briller tu es en train de briller. Mais oui. Donc quand on commence à te critiquer, tu vas comprendre que tu es en train de briller. Si on travaille au service, dans le département, il y a peut-être 50 personnes qui, qui travaillent là-bas, mais c'est seulement toi qu'on critique parce que tu brilles. Donc tu vas réaliser que c'est un indicateur. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Ensuite, ensuite, cinquième chose. Hein, pour comprendre comment nous devons briller, c'est que Jésus dit, il dit au verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Amen Devant tous les hommes. Donc qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu qu peut dire par rapport à ça C'est que tu ne dois pas, je parle à quelqu'un, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Voilà, bon, quelqu'un dit, fuir les ténèbres, mais moi je ne vais pas aller dans les ténèbres. Non, tu vas comprendre. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Parce que Jésus dit que c'est devant tous les hommes que tu dois briller. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est devant tous les hommes. Parmi tous les hommes, il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui sont incroyants, qui sont païens, qui sont en train d'aller en enfer. C'est devant ces personnes-là que tu dois briller. Donc tu ne dois, pas, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Ouais. Parce que la, la lampe, elle va donner sa pleine efficacité au milieu de l'obscurité. Pas là où il y a déjà la lumière. Si c'est vrai, tu dis Amen. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ténèbres pour qu'on te voit. Il faut qu'il y ait des ténèbres. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Je dis ça pourquoi Je dis ça parce que j'ai entendu plusieurs fois, plusieurs fois des bien-aimés, ils arrivent quelque part. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un quartier une entreprise un, ou un quartier, il arrive dans l'entreprise, et puis là-bas, euh, au bout de, de quelques semaines, de quelques mois, euh, quand tu lui poses la question, « Comment ça va, ton nouveau boulot ?» Elle dit, « Ah non, j'ai quitté. Pourquoi ?»« Ah, parce que c'était trop les ténèbres là-bas. » Oh, non, non, non. C'était trop les ténèbres, les gens sont, ils sont méchants, ils sont mauvais, sont... Je crois même, il y a même là, un bureau, là, je pense que c'est un sorcier, ce directeur-là. Euh, non, non, non. C'était trop les ténèbres. J'avais besoin d'être dans un environnement plus... Mais tu n'as rien compris. Tu ne dois pas fuir les ténèbres. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas fuir les ténèbres. Il y a des gens, ils fuient les ténèbres. Non, parce que la, la, la, la responsable, elle ne elle, elle, elle m'aime pas. Elle ne elle, elle m'aime pas. Et puis, elle fait en, en sorte que les autres aussi ne m'aiment pas. Mais oui, mais tu arrives au bon endroit. Tu es au bon endroit, c'est en plein milieu des ténèbres. C'est là maintenant que tu vas briller. Tu dois briller. Tu dois pas fuir. Alléluia. C'est les ténèbres qui doivent fuir. C'est pas toi. Parce que si c'est Dieu qui t'a placé, tu dois pas dire je pars. Non, je refuse ça. C'est comme quelqu'un, il arrive dans un quartier, il arrive dans un quartier, et puis quand il arrive dans le quartier, les gens commencent à le regarder, on t'aime pas. Les gens dans le quartier, ne oh, t'aiment pas. Ils ont même pas besoin de te le dire, tu sens qu'ils t'aiment pas. Et puis il y en a, il y en a un, hein? Les voisins, ils disent, nous, on vous aime pas. Hein. On vous aime pas. Donc tu commences à dire, on va déménager, on va déménager. Mon ami. Mais, mais, mais c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est the place to be for you. C'est les ténèbres. Tu dois être dans tes, tu vas, Regardez, à côté, souvent je, je, à, côté de, à côté de chez moi. Il y a un magasin, c'est un grand magasin, il fait au moins, la, la devanture fait au moins 30 mètres, peut-être 40, non. Allez, 30 mètres. Et c'est un magasin de luminaires. C'est un magasin de luminaires. Et donc, devant, dedans, il y a plein de lampes, des lampes en pagaille. il y en a plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein. Et, et toutes les lampes sont allumées. Vous Voyez Toutes les lampes sont allumées. Donc, quand vous passez devant le magasin, en fait, toutes les lampes sont allumées. Il n'y a aucune lampe qui se distingue. Vous êtes déjà passé ce genre, ce genre de, de genre, devant ce genre de magasin, n'est-ce pas Oui ou non il y a, En fait, il n'y a aucune lampe qui se distingue parce qu'en fait, elle donne... Chacune est allumée, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que le fait que toutes soient allumées, il n'y a aucune qui, individuellement, quelqu'un me comprend, n'est-ce pas, sert à quelque chose. Elles sont là dans le magasin. Non, il faut qu'elles sortent du magasin. Elles arrivent dans des maisons où il n'y a pas de lumière, dans des maisons où il y a l'obscurité, dans des caves, dans des chambres, dans des cuisines, dans des salons. Et puis là, toutes seules, elles éclairent. Voilà. Donc tu ne dois, dois pas fuir les ténèbres pour simplement être « Non, non, non, moi je cherche une entreprise, où il n'y a que des chrétiens. »« Il n'y a que des chrétiens, comme ça, avant de commencer à travailler, on loue le Seigneur, on loue le Seigneur, on loue le Seigneur jusqu'au soir sans travailler. » Toi, tu dois être, tu dois être là où il y a les ténèbres. Après maintenant, si les ténèbres sont vraiment, sont vraiment grand, grand, grand, tu vas chercher aussi, peut-être à introduire aussi une autre, une autre lumière qui va venir t'aider. Oui ou non Mais c'est le principe, c'est le principe que toi-même tu utilises à la maison. Il y a des pièces où il n'y a pas une seule lumière chez toi. Je n'ai jamais été chez toi, mais je sais. Je sais par l'esprit, je vois que chez toi, il y, y a des hommes. Il y a des endroits, tu as mis une lumière et tu t'es dit, ça ne suffit pas, tu as rajouté une autre lumière. C'est vrai ou c'est pas vrai Voilà. Donc quand c'est vraiment l'obscurité, là tu pries, non seulement pour que ta lumière euh, brille encore plus, mais pour que Dieu te donne du renfort, pour qu'il y ait une autre lumière. Voilà. Pour que les ténèbres soient, soient dissipées. Mais ce n'est pas toi qui dois fuir les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. Jamais on fuit les ténèbres. L'apôtre Paul... L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, Philippiens chapitre 2 verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu, dis avec moi, au milieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia, c'est ça, c'est au milieu, dis avec moi, au milieu milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est là-dedans que tu dois briller. Voilà. Les frères et sœurs, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Oui, on est d'accord. Ça, c'est la dimension de l'Église. Ça, c'est la dimension de la communion fraternelle. On est d'accord. Mais dans la dimension de l'impact, la dimension de l'influence, lorsque Dieu, lorsque Jésus dit « C'est ainsi que vous devez briller », il est en train de parler d'aller influencer le monde. Il est en train de parler de briller dans les ténèbres. Un chrétien, la vie chrétienne ne s'exprime pas, elle ne s'exprime pas au milieu de l'Église. Elle s'exprime en dehors de l'Église. Alléluia Elle prend racine, elle se renforce au milieu de la communion fraternelle, au milieu de l'Église, oui, mais elle s'exprime dans les ténèbres. Ne fuit pas les ténèbres. Moïse voulait que, euh, pardon, Dieu voulait que Moïse brille au, au niveau politique devant Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Et quand il dit ça à Moïse, quand il dit ça à, à, à Moïse, pour qu'il il dise, en fait, c'est à travers toi que je vais libérer les enfants d'Israël. La première action de Moïse, c'est de dire, ah non non non non non, moi je, il voulait pas aller là-bas. Ah non non non non, là-bas je suis recherché parce que j'ai tué. Bon, il n'a pas dit à Dieu qu'il avait tué un Égyptien, mais Dieu savait. Que, mais lui, il n'avait pas oublié que s'il avait fui, c'est parce qu'il était un assassin là-bas qui dit moi je ne peux pas me retrouver devant Pharaon donc il commence à dire oui, non c'est parce que je ne sais pas parler parce que je, je, je, je voilà je bégaye donc je ne peux pas aller là-bas tu dois aller là-bas Dis à quelqu'un tu dois aller là-bas Dis à quelqu'un d'autre tu dois aller là-bas Alléluia tu dois briller. au lieu des ténèbres merci Seigneur autre chose autre chose, sixième point Jésus dit donc au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. »« Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Donc tu dois briller afin qu'on voit quelque chose. On doit voir quoi Des bonnes œuvres. Voilà, c'est le sixième point. Tu dois multiplier les bonnes œuvres. Là où Dieu t'a placé, tu ne dois pas fuir les ténèbres, tu sauras que, tu sauras que Dieu t'a placé là au regard des ténèbres qui t'environnent. Ouais. Jo Joseph, euh, euh, Joseph a été placé, premier ministre d'Égypte au milieu de plein de ministres qui étaient des idolâtres, qui étaient des, des comment on appelle ça, des occultes. Ah oui, il n'a pas dit à Pharaon, hey « Hé Pharaon, pardon, là les ministres là, vraiment c'est trop des sorciers. Renvoie-moi seulement en prison, là-bas il y avait moins de sorciers. » Non, non, non, on t'a placé, même au milieu, de tu dois, c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Donc maintenant, tu fuis pas les ténèbres, mais maintenant au milieu de ces ténèbres, tu dois briller comment En multipliant les bonnes œuvres. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On doit voir. Il y a plusieurs manières de briller, mais dans toutes les manières. De, dans toutes les manières, ce qui doit sortir, ce sont des bonnes œuvres qui doivent sortir de ta vie. On doit voir tes bonnes œuvres. Je dis qu'on doit voir tes bonnes œuvres. On doit voir tes bonnes œuvres. Dieu te place afin que afin que tu fasses des bonnes œuvres et qu'on les voit Alors maintenant, de quelles bonnes œuvres est-il question Parce que les bonnes œuvres là, c'est pas euh, toi qui décides. Alors, euh, quelles bonnes œuvres je vais faire aujourd'hui Non, c'est pas ça. Non, ces bonnes œuvres là, elles sont listées quelque part. Dis avec moi, il y a une liste. Oui, il y a une liste. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Paul dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc ces bonnes œuvres-là, pour avoir la liste de ces bonnes œuvres, qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois aller demander à Dieu. Amen Tu dois chaque jour demander au Seigneur, « Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître la, les bonnes œuvres que je dois faire dans cette saison. Parle-moi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois faire cette semaine Qu'est-ce que je dois faire dans cette saison ?» Parce que ce n'est pas, pas toi qui va inventer des bonnes œuvres. Il y a une liste qui existe, il y a une liste, elle existe. Elle existe et il y a ton nom dessus. Et là où Dieu t'a positionné, que ce soit une position familiale, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la position familiale, hein, que quelqu'un dise « Amen hein. ». Je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, je ne me rappelle plus, mais il y, y, y a différentes positions. Il y a professionnelle, il y a, euh, y a, y a comment dire, social, mais il y a familial aussi. Hein. Ah oui, il y a des gens, Dieu te positionne au niveau familial. Et quand Dieu te positionne au niveau familial, tu changes, tu changes l'histoire de la famille. Une famille, une famille qui était une famille idolâtre, occulte, avec, des, avec des, des choses bizarres là. Toi tu arrives là au milieu des ténèbres hein, et tu changes les choses. Tu changes la donne. Un enfant qui naît dans la famille, là où le, le, le vieil oncle disait, bon, quand l'enfant naît, il faut qu'on aille à la rivière pour aller euh, voilà, invo invoquer esprits des ancêtres pour protéger l'enfant. Toi tu dis tout ça là. Ça c'est les ténèbres et toi, tu brilles autrement. Amen. Voilà, donc je dis ça juste parce qu'il n'y a pas que les positions sociales ou professionnelles, il y a également les positions familiales. Et quand Dieu t'a fait la grâce d'être positionné au niveau de la famille, tu dois briller au niveau de la famille. Tu dois briller au niveau de la famille. C'est ta responsabilité. Quand Dieu te place, c'est ta responsabilité de briller, c'est ta responsabilité de produire des œuvres. Alléluia. Ok Donc, ce sont... Pas des œuvres que tu inventes, ce sont des œuvres que tu vas chercher, que tu vas puiser auprès de Dieu, tu vas demander au Seigneur qu'il te mette des projets à cœur, et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas les exécuter. Tu vas les exécuter. Jésus a dit, Jésus Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 8, je vais lire avec la version du Sommeur, Jésus a dit « Si vous produisez du fruit en abondance, et, avec moi en abondance, et que vous prouvez « Ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, alors la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Dis à quelqu'un c'est ça l'objectif. Alléluia. C'est ça l'objectif. Si vous produisez du fruit en abondance, des œuvres en abondance, et bien vous prouverez que vous êtes mes disciples et la gloire de mon Père va apparaître aux yeux de tous. Donc tu dois multiplier les bonnes œuvres. Amen tu dois multiplier, multiplier, multiplier les bonnes œuvres. C'est ce que Jésus a dit. Et il faut faire ce qu'il a annoncé. Jean, chapitre 14, verset 12. Il dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Pourquoi Parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc qu'est-ce que j'essaie de dire ici Ce que nous devons comprendre, c'est que là où le Seigneur nous a positionnés, on doit produire des œuvres. Quand tu termines une œuvre inspirée de Dieu, tu enchaînes avec une autre. Quand tu as fini, tu enchaînes avec une autre. Quand tu as fini, tu enchaînes encore avec une autre. Tu ne t'arrêtes pas. Dis-moi, Amen. tu ne t'arrêtes pas. Tant que tu es dans cette position-là, professionnelle, sociale, familiale, tu ne t'arrêtes pas, tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies, tu arroses l'environnement avec les bonnes œuvres que Dieu te met à cœur. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je le ferai par la grâce de Dieu. Tu multiplies, en fait, quand tu es positionné quelque part, quand Dieu t'a placé quelque part, la chose que tu dois rechercher, c'est multiplier les œuvres de Dieu. Et ce n'est pas toi qui inventes, je répète, ce n'est pas toi qui inventes, tu demandes au Seigneur, c'est quoi l'étape d'après Seigneur Qu'est-ce que je fais maintenant Tu ne t'assieds pas sur les victoires passées, tu ne t'assieds pas sur les œuvres passées en disant, euh, voilà, c'est bon, j'ai assez. Non, tant que tu respires, tu dois multiplier les œuvres. Et si toi tu le fais là où Dieu t'a positionné, si moi je le fais là où Dieu m'a positionné, si ton voisin, ta voisine, si nous tous on le fait, si tous les chrétiens nés de nouveau du monde entier le font, il va y avoir une, une prolifération de bonnes œuvres qui viennent du trône, qui vont inonder les pays, qui vont inonder les peuples, et beaucoup diront non. Quand je vois ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, et ça, non, forcément, Dieu existe. Dieu existe. Dieu est réel. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'insiste, ne sous-estime pas l'importance de produire des œuvres. Ne sous-estime pas ça. Parce que la Bible explique dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, que tout ce que tu fais sur la terre, tout, tout, tout ce que tu fais, même si tu, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as des comptes en banque euh, extraordinairement garnis, tu as plein de maisons, tout ça... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais tout ça là, ça ne te suivra pas pour l'éternité. Ça ne te suivra pas pour l'éternité. Il y a une chose, une chose qui te suit. Il dit dans Apocalypse 14, 13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait Écris, Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors quand il y a le décès, entre parenthèses, quand il y a le décès d'une personne qui nous est qui nous était chère, alors oui, il y a la tristesse émotionnelle de son départ, mais comprenons que si la personne était en Christ, la Bible dit qu'elle est heureuse. Et c'est ça notre consolation. Oui, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. On dit qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. S'ils ne sont pas morts dans le Seigneur, ben ils vont en enfer, ils ne sont pas heureux, oh là loin de là. Mais s'ils sont morts dans le Seigneur, ils sont heureux. Alors c'est ça qui doit être ta consolation. Tu ne vas pas te dire, oh non mais comment, tu as pu faire ceci, comment, comment, non, ils sont heureux. Maintenant toi, là où tu es, toi qu'est-ce que tu fais Toi tu continues à faire des œuvres, pourquoi Parce que la suite du verset dit, dit oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La seule chose qui te suit dans l'éternité, ce sont tes œuvres. C'est pas ton argent, hein À l'époque... Oh, frère, c'est trop. Je voulais te le dire depuis là, mais... Non, là, c'est trop. Mais on est ensemble. Hein. Amen À l'époque, quand ils enterraient des gens, ils mettaient, vous voyez, ils mettaient de l'argent dans les tombeaux, ils mettaient des... Vous voyez, pour dire que, bon, là-bas, peut-être ils en auront besoin. Pour qu'ils s'achètent une maison. On a mis ça là, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une seule chose qui te suit. Une seule chose qui te suit dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Donc si, attention, hein, quand on dit des œuvres, rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les œuvres que toi-même tu as inventées. C'est les œuvres qui sont dans la liste. Dieu a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres hein, que nous devons pratiquer. Amen. C'est uniquement ça qui te suit dans l'éternité. Il n'y a que ça. En plus de ton certificat, d'ailleurs hein, ton certificat, ton certificat c tu ne pars pas avec puisqu'il est là-haut. Un certificat de naissance céleste. Oui, naît de nouveau. Naît de nouveau. Quand tu nais sur la terre, il y a un certificat de naissance, un acte de naissance. Quand tu nais de nouveau, quand tu as fait la prière du salut, il y a, il y a un acte de naissance. Le livre de vie de l'agneau, ton nom est inscrit là-bas. Amen. Voilà. Donc ça, ça t'accueille. On regarde. Celui qui vient de mourir, celui qui vient de mourir là, quand il, quand il meurt, le corps va retourner dans la poussière. Mais lui, quelle est la destinée de son âme où va son âme On regarde. Le livre de vie. On voit, est-ce qu'il est dans le livre de vie Oui il est dans le livre de vie. Bon, là maintenant les anges viennent te récupérer et t'amener au, au, au ciel. Amen. Amen. Et le deuxième livre qui est important dont on parle la Bible, c'est le livre de souvenirs. Et dans le livre de souvenirs, maintenant on voit les œuvres. On voit les œuvres. Maintenant, si tu es sauvé, ok, c'est la, la base, hein, c'est la chose la plus, la plus importante. Mais ensuite, si maintenant, pour la vie dans l'éternité, maintenant, on va regarder le livre de souvenirs. Si dans le livre de souvenirs, on ne voit rien, il n'y a aucune œuvre. Il y a des œuvres Est-ce qu'il y a des œuvres Ah Ah Les anges qui cherchent. À... Ah bon, on est en train encore de chercher. Ça cherche. C'est comme sur Google, tu cherches, tac, ah, tac, puis ça fait... ça cherche depuis quand même longtemps, hein. Oui, mais ça cherche encore. Ah. Mais il était dans quelle église Mais il était là, à ICC, là-bas. Ah bon mais il ne servait pas, il ne faisait rien. Ah, on ne sait pas, ça cherche encore. Et puis après, no result found. Hey, mon ami, aïe, aïe, aïe, aïe, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Alors tu dois multiplier les œuvres. Parce que c'est la seule chose qui va te suivre dans l'éternité. C'est pas combien tu auras gagné d'argent. Ouais, j'ai gagné, ma... vu... ouais, gagné durant toute ma vie. Tu imagines, tu arrives au ciel là-bas, vous dire, dire « ouais, j'ai gagné durant toute ma vie. J'étais commercial, j'ai je... gagné 45 contrats. 15, je pesais 15 millions. 15 millions. de, 15 millions. Ça n'impressionne personne. Alléluia. Si tu dis, j'ai. J'ai gagné, je gagnais, environ, je gagnais environ 47 âmes par, par, par an 47 âmes, là tu commences à être intéressant J'ai gagné 47 âmes par an, toi tu gagnais combien Moi j'ai gagné euh, je gagnais, euh, 300 000 dollars par an 300 000 euros par an pas, pas. Toi, tu gagnais. Moi j'ai gagné 300 âmes 300 âmes, oui oui 300 âmes Il y a des âmes que je gagnais directement par la grâce de Dieu hein Bon ça c'est 5-6 par an Et puis il y en a d'autres que je gagnais indirectement parce que comme il y avait une, une, une âme gagnée dans telle famille, c'était des familles de 10. Donc les 10, sur les 10, il y en a 7 qui étaient gagnées. Là-bas aussi 7. Donc au total, ça faisait 300 âmes. Là, là, oui. Là, on dit que là. Ouais. Là, on dit que là, Oui, là. Oui, Amen. Ce sont les âmes qui comptent. Et quand on met les œuvres en avant, c'est-à-dire les œuvres de Dieu, elles ont contribué à gagner des, des vies. C'est pour ça que Jésus dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, qu'ils en tribut" comment dire, à la gloire au Père. Amen. Donc tu ne peux pas avoir ta vie chrétienne et puis, et puis c'est ta vie chrétienne, moi j'ai une petite vie chrétienne, j'ai mon église, j'ai ma place dans l'église parce qu'il y a ici, ils ont leur place. Hein. Hey ça veut dire que s'il arrive, il te voit à la place, tu risques d'avoir un problème. Il y en a ils savent qu'ici, il ne faut pas s'asseoir. Même si elle est en retard, mon ami, t'as pas là parce que ça dire être chou. La vie, voilà, j'ai maintenant j'ai pu acheter ma maison, donc le crédit va bientôt finir. Là, on est en train de prendre quelques investissements ici et là. Euh, on a déjà deux voitures, et puis une troisième voiture pour les enfants, parce qu'ils vont commencer à avoir leur permis. Et puis, euh, toutes les vacances, on part à deux endroits différents, toute la famille. Et puis, euh, ben à l'église, on, euh, on va aussi le dimanche, tous les dimanches. « Mais tu sers à l'église ?»« Tu fais, euh, j'ai pas le temps. » Mais Dieu sait, hein? Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait Oui, Dieu sait, t'inquiète pas, il sait. C'est ça le problème, encore s'il ne savait pas. Mais il sait. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix, produis des œuvres. Ah, clame le Seigneur là où tu es. Ah, non, non, non, non, non. Non, je termine. Je termine. Tes œuvres doivent te suivre. Il y a une seule chose qui va te suivre dans l'éternité. Ce n'est pas ta collection de chaussures. Non, je, je te le dis. Ce n'est pas ta collection de chaussures. Ce n'est pas ta collection de vestes, de cravates, de montres, de parfums. Ah, tu dis plus Amen, hein, tu es calme. Non, non, non, ce n'est pas ça. Ça, ça va rester sur la terre. Ça va rester. Ce sont les œuvres qui vont te suivre. Ensuite, Jésus dit afin qu'il voie vos bonnes œuvres. « Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il dit « C'est comme ça qu'on doit briller, n'est-ce pas ?» Il dit briller, pas « hein il, dit, faut que les il faut que les hommes voient. » Il n'a pas dit « Seulement tu dois faire. » Il a dit « Il faut que les hommes voient. »« Dis avec moi, ils doivent voir. » Ah oui, c'est très important. Parce que là, on est dans le cœur du but. Il doit, tu ne dois pas seulement faire. Il y a des bonnes œuvres que tu dois faire, on a compris. Amen. Ephésiens 2, 10, tout ça. Mais il est en train de dire que tu dois briller tu fais les œuvres et il faut que les hommes les voient ils doivent les voir ils doivent les voir donc tu dois rendre tes bonnes œuvres visibles quelqu'un dit oh non mais n'est pas l'humilité ça c'est pas l'humilité mon ami, ne confond pas, ne mélange pas les choses mélange pas les choses Jésus dit tes bonnes œuvres on doit les voir toi, tu ne peux pas dire « Ah non, Seigneur, hein, ce n'est pas l'humilité. » Si Jésus dit qu'on doit voir tes bonnes œuvres, on doit les voir. Donc tu dois les rendre visibles. Alléluia Oui, tu dois les rendre visibles. Et il a dit au verset 14, hein, de, de Matthieu 5, verset 14, n'oublie pas. Il dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. »« N'échappe pas au regard. » Alors arrête de mélanger humilité et, et, et le reste. Arrête de mélanger, c'est si, parce qu'on ne voit pas tes bonnes œuvres, donc ça veut dire que c'est l'humilité. Non, ils doivent voir. Ils doivent voir. Ne cherche pas à échapper au regard. C'est normal qu'on te voit. Il faut qu'on voit. Si tu ne le fais pas, ce ne sera pas considéré par Dieu comme de l'humilité. Ce sera plutôt considéré par Dieu comme de la non-assistance à personne en danger. Ah oui Ce n'est pas de l'orgueil, j'insiste. C'est une nécessité. C'est pour que Dieu soit vu, car toi, tu lui rends la gloire à lui seul. Tu ne tu, tu, tu, tu, tu mets pas le focus sur toi. Tes bonnes œuvres vont mettre le focus sur toi, c'est normal. Mais toi, tu mets le focus, tu renvoies à Dieu. OK Mais ça, c'est important, on doit voir. Pourquoi Pourquoi Ah, bien-aimé. Jésus, bien-aimé, Jésus, j'accélère, Jésus disait à ceux qui avaient été euh, guéris, ceux qui, qui, qui, qui le guérissaient, souvent, il disait, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est vrai ou c'est pas vrai Il disait, va raconter comme le démoniaque de, de Gadara dans Luc 8. Luc 8, verset 39, il dit, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. »« Raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Amen Et il s'en alla raconter. Voilà Il n'avait pas de problème, ce n'est pas une histoire d'humilité. Il y a quelque chose, il y a une bonne œuvre qui, est, qui a été faite, qui a libéré la vie de ce monsieur. Et Jésus dit, « Maintenant, il faut que tu racontes tout ce que Dieu t'a fait. » Raconte en disant que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Mais va raconter. Il faut que les gens voient. Amen. Alors, dis un meilleur Amen, s'il te plaît. Alors, pourquoi rendre tes œuvres visibles Mais pourquoi Mais parce que la lumière est toujours visible. Tu ne veux pas dire, je, je suis... Comment le chant là Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Et puis tu chantes, et puis tu fais pas... Non, non, non, c'est l'humilité, je ne veux pas comment... Attends, c'est de la schizophrénie. Hein? Arrêtez. Si tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu je suis la lumière du monde, la lumière, elle se voit. D'accord Donc ne te cache pas. Jésus a dit clairement, si j'allume, si, si j'allume si une lampe, je l'allume, ce n'est pas pour qu'elle l'a caché. Je la place en haut. Amen. Ouais. Alléluia. Pourquoi tu dois rendre tes œuvres visibles parce que tes œuvres sont autant de témoignages. Ce sont des témoignages de la gloire de Dieu. Jean, chapitre 5, verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » C'est Jésus qui parle. « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Les œuvres témoignent. Elles témoignent de la grandeur de Dieu. Et pourquoi est-ce que tu dois rendre tes œuvres visibles Parce que n'oublie pas que l'homme s'intéresse à ce qui est visible. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Voilà. Les gens regardent ce qui frappe les yeux, donc tu dois rendre tes œuvres visibles. Et bien entendu, c'est le dernier point. Le huitième point, c'est quoi on en, a, on en a parlé, parce qu'il dit au verset 16, « Afin qu'il voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire que tu dois toujours faire en sorte que les gens sachent. Peut-être pas tout de suite. Hein, parce qu'il y a des choses, rappelle-toi hein, la sagesse du serpent dont vous nous avez parlé, euh, passeur, mais il y a des choses, il ne faut pas, voilà. Tout de suite, là, voilà, parfois, il y, a des, il, y a des, il y a des balles inutiles à prendre. OK hein Mais, à un moment donné, il faut que les gens sachent que toutes ces œuvres viennent de Dieu le Père. Manifestées à travers ta vie. Et c'est là, c'est là qu'ils vont dire, ah Donc, en fait, ça, ça, ça, c'est fait par cette personne, mais en fait, c'est Dieu qui est derrière. Et c'est une multiplication d'œuvres inspirées du Seigneur où les personnes qui sont les instruments par lesquels Dieu a travaillé, renvoient la gloire à Dieu. Et du coup, les personnes qui sont exposées à ça, n'ont pas d'autre choix que de dire non, certainement. Ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Alors, là pour ça, il faut que je dise que là il faut la sagesse pour faire ça. Parce qu'il faut une certaine sagesse. Parce que ça dépend des milieux. Mais, il le faut. Parce que c'est ça le but que les gens réalisent que derrière ces œuvres, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Amen. Amen. C'est comme Joseph a dit quand il a, il a parlé à, à, à Pharaon pour expliquer les, les, les songes de Pharaon. Il dit, il dit dans Genèse 41, verset 15 à 16, il dit, enfin, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Dis avec moi, ce n'est pas moi. Oui, devant les gens qui seront étonnés, tu diras, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait à travers moi. Amen. Et tu sais ce qui va se passer Je termine, je conclue avec ça. Tu sais ce qui va se passer Ce qui va se passer lorsque tu feras ça, mon frère, ma soeur. Lorsque tu feras ça, lorsque tu, tu te rendras enflammable par Dieu. Tu chercheras à être embrasé par, euh, par le Seigneur. Tu laisses, tu, tu, chercheras, tu, te cher, tu chercheras pas à te positionner toi-même et tu laisseras le Seigneur te positionner. Tu ne fuiras pas les ténèbres, non, mais tu brilleras, tu brilleras, tu multiplieras les œuvres, tu rendras les œuvres visibles et tu, tu, tu orienteras les gens qui verront ces œuvres vers Dieu en disant que ce n'est pas moi, c'est lui qui est, qui est derrière. Ce qui se fera, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé au temps, de, au temps de Daniel et... Regardez ce texte, moi va s'arrêter avec ça, c'est dans Daniel chapitre 6, verset 25. Et c'est le roi Darius, le roi, roi païen, qui dit ça. Il dit, verset 25, « Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, parce que Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire à travers Daniel. Après cela, le roi, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. » « Que la paix vous soit donnée avec abondance. » C'est comme ça qu'il commence. « Que la paix vous soit donnée avec abondance. »« J'ordonne, lui il a le pouvoir, hein. j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. » Pour certains, ce ne sera pas un royaume. Pour certains, qui seront exposés à tes, aux œuvres que Dieu fera à, à travers toi, ce seront des chefs de famille. Ils diront... Certains diront que tout mon, tout mon royaume, d'autres diront que tous mes, mes enfants, que toute ma famille, que tous les membres de ma société, etc. Vous voyez, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Hé, hey, un païen qui parle comme ça. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Ah, quelle révélation Oh! Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Tu peux penser que c'est un prophète qui parle, que c'est Daniel. Ce n'est pas Daniel, c'est Darius. Ah. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est ça. C'est ça. C'est ce genre de paroles que les gens autour de toi vont se faire sortir de leur cœur pour glorifier, pour glorifier notre Père qui est dans les cieux oh acclame le Seigneur parce que c'est ce qui va arriver à travers ta vie non ça c'est pas acclamer non non non non non. acclame le Seigneur parce que c'est ce qui va arriver oui à travers ta vie à travers ta vie parce que tu vas briller de la bonne manière tu vas briller comme Jésus a dit de briller des gens autour de toi des familles autour de toi, des collègues autour de toi, des personnes autour de toi, qui ne croyaient pas en Dieu, tu vas rendre Dieu visible. Je dis, tu vas rendre Dieu visible. Élève la voix quelques instants et demande au Seigneur, « Père de grâce, accorde-moi la grâce de te rendre visible. » Élève la voix, « Je ne t'entends pas. » Élève la voix avec les micros. Quand vous avez des micros, vous avez aussi une voix, donc vous pouvez aussi prier. Élevons la voix tous ensemble pour dire, « Seigneur, accorde-moi la grâce. » la grâce de te rendre visible la grâce d'être comme cette lampe Seigneur qui se sanctifie cette lampe qui est connectée à l'huile, à une provision d'huile cette lampe que tu allumes que tu embrases que tu peux positionner qui ne fuit pas sa position parce que c'est toi qui positionnes une lampe qui produit des de, de œuvres, des œuvres, Seigneur, qui sont visibles, des œuvres, Seigneur, qui sont visibles auprès des personnes qui se trouvent dans la maison, comme tu l'as dit, et que ces personnes soient éclairées et qu'elles donnent gloire à Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce en tant qu'Église de rendre Dieu visible, des églises qui rendent Dieu visible, des chrétiens et des chrétiennes qui rendent Dieu visible, visible, visible et visible, visible à travers nos œuvres, visible à travers nos comportements, nos attitudes, nos paroles et toutes les œuvres, Seigneur, qui émanent de nos vies, qui viennent de ton cœur, parce qu'elles sont déjà écrites quelque part, selon ce qu'il est écrit dans l'Éphésie chapitre 2 au verset 10, ce sont ces œuvres que nous voulons pratiquer Seigneur les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour nous afin que chacun de nous puisse les pratiquer et afin Seigneur que le jour où tu nous rappelleras à toi toutes ces œuvres puissent nous suivre dans l'éternité Seigneur que ce soit le partage de mon frère, de ma soeur, de moi-même de toute personne en présence dans une église, de toute personne au son de ma voix et dans ta main et accorde-nous cette grâce Seigneur nous voulons briller mais nous voulons le faire comme tu as demandé Merci Seigneur, parce que c'est notre partage et c'est parce que c'est ce que nous allons vivre maintenant. Et ça va s'accentuer, car nous irons de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. amen. Oh oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est le Roi de gloire. Alors, bien aimé quelqu'un, peut-être que tu as commencé à comprendre, à réaliser que pour pouvoir, voyez, on ne peut pas allumer une lampe parce qu'il qu y a une lampe, quelque part. On allume une lampe parce qu'elle nous appartient. Je ne vais pas allumer, aller dans la maison de mon voisin pour aller prendre une lampe pour aller allumer, non. C'est les lampes qui sont dans ma maison, les lampes qui m'appartiennent que je peux allumer. C'est comme ça. Et Dieu veut allumer la lampe que représente ta vie. Mais il ne peut pas le faire si cette lampe ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle, avant de clôturer ce culte, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, à quelqu'un quelque part, dans cette salle, dans une autre salle, ou bien sur Internet, à quelqu'un de s'offrir comme une lampe à disposition du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il puisse aussi, à travers ta vie, influencer, toucher et sauver d'autres vies. Et pour cela c'est pas compliqué Parce que Jésus a déjà tout accompli La seule chose que tu as à faire Pour appartenir à Dieu Pour que ton nom soit connu au ciel En tant qu'enfant de Dieu C'est juste de dire oui Au bras Que Dieu le Père tend vers toi Il tend un bras Il tend son bras La Bible dit qui a reconnu le bras de l'éternel Et ce bras il porte un nom Ce bras s'appelle Jésus Dieu t'aime Et il tend son bras vers toi pour que tu saisisses sa main, son bras, et pour qu'il te ramène à lui. Ça ne veut pas dire que tu quittes la terre, non. Il te ramène à lui dans la dimension spirituelle. Et le jour où tu devras quitter la terre, parce que t'inquiète pas, tôt ou tard tu vas partir, et le jour où tu quitteras la terre, ta main, ta main spirituelle sera connectée à celle de Dieu, parce qu'elle l'aura été durant ta vie. Et le jour où ton corps ira à la poussière, toi, ton âme, ton homme intérieur, tu seras ramené auprès de Dieu le Père et tu vivras la vie éternelle. Et pour cela, il y a juste une chose à faire. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as juste à dire oui, à dire oui à cette main qui est tendue. Et pour ce faire, je vais t'inviter juste à répéter ces quelques, cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, si tu es sincère, au-delà de tout ce que tu as pu faire de mal dans ta vie, au-delà de tout de tous les sentiments de culpabilité qui ont pu gagner ton âme si tu fais cette prière la Bible dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles alors bien aimé saisis le bras du Seigneur en faisant cette prière en répétant après moi Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole et aujourd'hui je veux te recevoir dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Jésus, rentre dans ma vie. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je saisis la main du Père. À partir d'aujourd'hui... Je fais de toi mon Dieu et mon Maître. S'il te plaît, guide-moi. Accompagne-moi dans le couloir de ma destinée. Par ton esprit, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et que je sois moi aussi un jour, par ta grâce, une lumière qui brille de l'éclat de ta gloire. À travers laquelle d'autres vies comme la mienne seront également sauvés. Père, merci pour ton amour. Manifesté en Jésus-Christ, je saisis cet amour, je suis enveloppé de cet amour. Et cet amour, Seigneur, fait de moi maintenant, non plus seulement une créature de Dieu, mais un enfant de Dieu. Merci pour cette famille que tu me donnes. Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh. Alors nous croyons que quelqu'un vient de faire cette prière pour la première fois. Si c'est votre cas, vous êtes ici à l'église dans une salle ou bien dans une église connectée. Là où vous êtes, s'il vous plaît, levez juste la main, juste la main afin qu'on puisse acclamer le Seigneur. Pour vous, y a-t-il quelqu'un Y a-t-il des mains Je ne vois pas d'ici. Y a-t-il des mains qui se lèvent quelque part Oui, il y en a. Oh, je vois au moins une main. Ils m'ont fait acclamer le Seigneur certainement sur Internet. Il y a également d'autres dans les églises connectées, également d'autres. Waouh! On peut faire mieux que ça, bien aimé. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia! Oh là là! Vous qui venez de lever la main, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vous êtes prenez prenez vos affaires, prenez vos affaires, et venez juste devant ici, quelques instants. Laissez-les passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-les. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Venez, venez, venez, venez, venez. Dans les églises connectées, faites de même, faites de même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui viennent de faire cette prière, voilà, ils sont en train de venir, venez, venez, venez. On fait mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Il y a de la joie dans le ciel, lorsqu'une seule âme donne sa vie au Seigneur. Alors, à combien plus forte raison lorsqu'on l'a plus alors, alors vous également, vous qui êtes sur Internet, qui venez de faire cette prière pour la première fois, envoyez le mot « Salut ». Envoyez le mot « Salut » au numéro qui s'affiche, et vous serez redirigé vers une salle virtuelle, et des conseillers, des leaders de l'Église vont prendre soin de vous, ils vont vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire, et vous expliquer comment l'Église y ce, se propose de vous accompagner dans cette vie waouh, oh bien aimé, là vous n'acclamez pas comme il faut, vous n'acclamez pas comme il faut waouh, merci Seigneur, bien aimé chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui je peux vous appeler frères et sœurs, avant cette prière je pouvais pas, je vous aurais appelé bien aimé, mais je vous, ai pas, je vous aurais pas appelé frères et sœurs mais maintenant je peux vous appeler frères et sœurs en Christ, amen voilà, Dieu vous aime la prière que vous venez de faire elle n'est pas anodine c'est le point, c'est un nouveau départ dans votre vie vos perspectives ont totalement changé si vous gardez, si vous restez attaché à la main du Seigneur vous ne verrez pas l'enfer vous ne verrez pas l'enfer et sur cette terre vous serez conduit par le Saint-Esprit à réaliser les bonnes œuvres que Dieu a prévu de réaliser à travers vous et le jour où le souffle de vie vous sera enlevé comme pour tout homme et bien vous, regagnerez, vous regagnerez le ciel dans la présence de Dieu pour l'éternité et même si on n'a pas l'occasion de se voir par la suite sur cette terre, on se reverra au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour eux